Mes chers amis dans le Seigneur, encore une fois, salut à tous. Je recommence encore l'histoire du Temple de Salomon. Cette fois-ci, je vais apporter beaucoup plus de précision sur certains thèmes et puis sur, certains, et sur le troisième Temple plus précisément. Et on avait vu l'histoire du Temple de Salomon. On avait parlé un peu de l'Arche de l'Alliance c'est-à-dire l'arche que euh, Dieu avait ordonné, et que David avait supplié à Dieu de, de lui construire, que Dieu l a, l a, a évité David et lui a dit que c'était Salomon qui devait construire l'arche, le, le temple de, de, de, de Salomon, bien entendu. Bon, on va apporter une petite précision concernant l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était euh, en quelque sorte le coffret que devait se trouver à l'intérieur du temple de Salomon. Okay? L'Arche de l'Alliance, ce n'est pas vraiment au moment de la construction du temple par Salomon que l'Arche a été construite. L'Arche avait une histoire plus ancienne encore concernant et, et ce temple. Et bien que le thème central du temple de Salomon, c'est l'arche de l'Alliance qui devait se trouver en plein centre du, du temple de Salomon. Bien entendu. Et c'est là que, que se trouvait normalement la présence de Dieu. Mais l'arche de l'Alliance était née depuis sur Moïse, avec l'exode, la période de l'exode de Moïse. Et Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un, l'arche, une arche et, et dans cette arche devait se trouver selon, selon les eh, dispositions que Dieu lui avait indiquées, de, euh, qu'il devait construire, de, devait se trouver la présence de Dieu. Il devait se placer dans l'arche et trois choses essentielles. Et les tables de la loi, les tables que Moïse avait reçues euh, de Dieu sur le mont Sinaï et puis et la Vierge d'Araon qui avait permis à Moïse de traverser la mer, et la, mer euh, et la mer Rouge et puis il y avait également un peu de la manne dans le désert que Dieu avait donné au peuple d'Israël lorsque le peuple mourait de faim. Donc c'était ces trois choses essentielles et puis il y avait d'autres descriptions de l'arche de l'alliance et il se trouvait normalement avec les deux chérubins de chaque côté et puis euh, et les, les chandeliers, etc. Donc ça c'était la description, on avait vu ça la semaine dernière. Donc je tenais à apporter des précisions concernant l'arche de l'alliance pour que euh, personne ne, ne soit en confusion. Mais cependant. Et l'Arche de l'Alliance devait se placer du temps de Moïse, c'était se placer dans un tabernacle. Pas dans le temple. Il ne faut pas confondre le, le temple de euh, Salomon ou le temple de Jérusalem qui a une assez longue histoire avec le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de lui construire. Donc euh, l'arche de l'Alliance devait au premier temps se placer dans un tabernacle. Le temple avait presque les mêmes dispositions et que Dieu a indiqué à Salomon de lui construire son temple. Donc, le temple devait, c'était l'endroit où il devait y avoir des sacrifices pour l'expiation des péchés. C'était le temple et, et l'arche de l'alliance était un instrument dans lequel le peuple d'Israël, lorsqu'il l'avait en main, n'avait pas peur et combattait, donc on avait vu ça avec Josué, et qui, a, qui avait détruit les murs de Jéricho. Josué a gagné pas mal de batailles tant que l'arche était en sa possession. Donc l'arche était un instrument essentiel dans la vie du peuple israël, le peuple de Dieu, qui combattait contre les Philistins, contre les autres peuples qui et, étaient entouré qui entourait le, le peuple israël et qui était très hostile à l'égard du peuple israël également donc l'acte essentiel c'était c'était à ça jusqu'à ce que par exemple euh, on a vu et sur le règne euh, après Salomon on a parlé de ça et on, on a passé Josias Roboram, etc Célésias, et jusqu'à par exemple Célésias, qui a vu Jusqu'à Salomon qui a construit, bon, le, le temple de Salomon, il a construit le, le, le premier temple. Et le temple a été détruit en, 500 et, en 546 et par et Nébuchadnezzar II, parce que le peuple a été et, emporté, et, et a été déporté et vers et, Babylone. Et donc et, on a casser le temple en Judée, à Jérusalem, et puis le, euh, presque tout ce qui se trouvait dans le temple a été emmené à Babylone, pris par Nebuchadnezzar. Donc, et finalement, euh, vous connaissez l'histoire, je vous ai parlé de ça déjà. Le temple, sous le règne de Cyrus, c'est la pièce, ils ont et battu et le, le peuple de Babylone, et puis ils ont, ont, ont permis au peuple juif de retourner et à Jérusalem, où ils ont laissé vraiment cette période de captivité en Israël. Donc, et, et d'où a recommencé la reconstruction du Temple. Mais la reconstruction du Temple, d'où va venir le deuxième Temple, toujours le Temple de Salomon, où Dieu on donne à son peuple de construire son temple et de placer au beau milieu de ce temple l'arche de l'Alliance. Eh bien, c'est pourquoi on doit étudier la Bible, avoir une grande, une, une grande compréhension de la Bible, parce qu'on n'étudie pas la Bible de n'importe quelle façon. Donc, si on connaît l'histoire, l'histoire du peuple israël, donc, parce que l'histoire Si on étudie, par exemple, tout le livre d'Exode, tout le livre de lamentation, tous le livre de, de, de, de théronome, etc. le livre des rois, le livre des chroniques, etc. Ce n'est pas une suite chronologique de l'histoire, mais c'est surtout chaque personnage euh, de cette histoire raconte sa part d'histoire, sa part qu'il a vécue au cours de cette histoire. Par exemple, eh, on, on, on va parler de, de, de Daniel. Daniel, il raconte ce que Dieu lui a ordonné de, de raconter. Et, il interprète les rêves de Nebuchadnezzar. Ok, Nebuchadnezzar a vu en Daniel le fils de Dieu et qu'il a reconnu vraiment la valeur de Dieu. Et, et puis, il, il vient également d'autres prophètes, par exemple, Élie, Élisée, et puis eh, Ézéchiel également, qui interprètent des, des rêves et qui eh, Dieu a à parler en ces personnes. Mais tous ces livres-là, on, on va les retrouver dans d'autres livres de la Bible, okay? comme, et, par exemple, on, on parle d'Exode de Zéronome, Nombre, etc. Et puis, on va parler de les un chronique, deux chroniques. On va parler de un roi, deux rois. C'est toujours la même histoire, mais vue par des auteurs différents. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on par parle d'un thème central d'une histoire, par exemple, moi, je vous parle du Temple de Salomon. Donc, il faut Lire beaucoup de livres dans la Bible, par exemple, il faut lire Exode, il faut lire Chroniques, il faut lire, par exemple, depuis le règne de Moïse, de, de, de pour comprendre que le symbole de l'Arche de l'Alliance, ce que cela signifie pour le peuple juif, et pourquoi c'est un thème très central dans l'histoire du peuple juif. Pour donner suite à ce qu'on disait à, à propos de l'Arche de l'Alliance, mais eh, qu'est-ce qu qui est arrivé à l'arche de l'Alliance Je disais que l'arche a été déjà eh, eh, construite depuis sur Moïse pour placer dans un tabernacle qui est différent du temple de Salomon. Donc, à, à, avec la construction du temple de Salomon, il y a eu la déchéance de ce temple, la destruction de ce temple, et, vers l'an 586 avec Nebuchadnezzar, comme je le disais. Mais l'arche de l'Alliance a disparu au cours de cette période. Donc, les, les, les babyloniens ont emporté tout ce qu'il y avait dans le temple, les objets sacrés, l'arche de l'Alliance, tout. Mais au retour, avec la, la défaite de, de, de, de Babylone par les Perses, eh bien, lorsque le roi Cyrus a permis la reconstruction du temple de Salomon, et c'est Zorobabel qui a commencé cette reconstruction du temple, eh bien, il n'y a pas eu l'arche de l'Alliance qui contenait, comme vous le savez, et la verge de... Les, les tables de la loi, la Vège d'Araon et puis eh, la Manne eh, du Ciel, une partie de la Manne du Ciel. Eh bien, eh, mais la, la, le temple est reconstruit quand même. Mais Zorobabel n'a pas fini le temple parce que le temple a pris près de 120 ans pour être reconstruit. On va arriver avec le troisième temple de Salomon que beaucoup de juifs pensent que c'est à la reconstruction du troisième temple d'Israël que Jésus-Christ va régner. C'est vrai que Ézéchiel et Daniel, ils ont prédit aussi qu'il y aura l'arrivée de Jésus-Christ qui va régner à Jérusalem et qui va qui sera le rat et qui va s'introniser dans le temple de Salomon. Mais cependant, Daniel 9, verset 27 également, nous a prédit aussi que pendant cette reconstruction de ce troisième temple, Satan, le diable, va entrer dans ce temple et il va faire... Connaître au monde entier qu'il est le dieu des dieux, c'est lui le roi des rois. Donc, et prendre la place de Christ, d'où le nom de l'Antichrist. Et on voit ça également dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 4. Donc, l'apôtre Paul avait bien pressenti que, euh, selon le livre de Daniel, et que et, et le diable, Satan, l'Antichrist, va s'introniser dans le temple et se, euh, se, se mettre à la place de Dieu. Donc, euh, le troisième temple, c'est un présage, de non de la venue de Christ, mais de ce qui va se passer dans le monde entier à la fin des temps, à la fin et, et à, à, à, à la période de la grande tribulation. Daniel nous a bien expliqué. Mais, quelle est la suite de l'histoire Le deuxième temple a été détruit en l'an 70 sous l'oreille de Titus. Et le temple a été reconstruit depuis l'an 20, et après Jésus-Christ, pendant même le règne de Jésus-Christ, et, et, et le roi Hérode avait permis la construction de ce temple eh, de Jérusalem, parce que le temple il l'a reconstruit, non pas vraiment parce que eh, il voulait faire plaisir à Dieu, eh, non, c'est un homme qui voulait, et il, donné, il a vu que le temple symbolisait eh, euh, une ressources économiques assez viables, puisque pendant le temple, le peuple juif et les autres peuples du monde entier venaient prier dans le temple euh, dans le temple de Salomon. C'était un lieu de pèlerinage euh, où euh, la ville de Jérusalem, par exemple, comptait près de 30 000 et, et, et habitants et normalement. Mais pendant la période de euh, pèlerinage, c'est-à-dire euh, pendant la Pâque juive, Jésus-Christ en a participé également, et pendant la fête, la grande fête de Jérusalem, pendant la Pâque juive, beaucoup de gens s'affluaient autour de Jérusalem pour venir et prier dans le temple de Jérusalem, dans le temple de Salomon. Et à cette époque-là, il y a près de 300 000 personnes qui viennent s'installer à Jérusalem. Et le roi Hérode a vu vraiment... Et une bonne source de revenus, parce que c'était lui qui était le maître du monde, qui était, qui était l'empereur par excellence et qui dirigeait toute la Judée, et, et bien, il a permis la reconstruction de ce temple. Mais cependant, les Juifs, et parce que les Juifs se sont révoltés, on en a parlé également, depuis les années 66 après Jésus-Christ, eh bien, Hérode... Le roi Éron était mort et puis vint le roi Titus lui-même et qui avait et, ordonné la destruction du temple de Jérusalem. Il voulait que, les, que cette mémoire du temple de Jérusalem soit effacée euh, dans la tête du peuple juif. Que l'on n'en parle plus des juifs, c'est pour ça qu'il a fait détruire le temple euh, de Jérusalem. Donc il n'y avait plus et à cette époque aussi l'Arche de l'Alliance parce que l'Arche de l'Alliance était... Et, et, Disparu depuis et Zorobabel, depuis Nébukadnosen, lorsqu'il avait pris le temple. Il y avait d'autres euh, encore. Mais il va y avoir la construction du troisième temple, pour ne pas rester trop longtemps. Avec quoi on va construire le troisième temple? Le troisième temple, normalement le temple se trouve en plein centre de Jérusalem, entre Jérusalem Est et Jérusalem ouest. Et il y a un mur qui sépare. et... Et le temple, et Jérusalem Ouest, du côté israélite, et Jérusalem est du côté des palestiniens. Le mur, on appelle ce mur le mur des lamentations. Pourquoi le mur des lamentations Qu'il ne faut pas comprendre avec le livre des lamentations de Jérémie. C'est beaucoup de gens ont tendance à, et parce qu'on voit que les gens ils, ils vont prier, et sur les murs de lamentation, il pense que c'était déjà sur l'oreille de Salomon que le mur avait été construit. Non, c'était sous l'oreille d'Hérode que ce mur avait été construit. C'était un mur qui, qui a permis la séparation du temple de Salomon avec les Juifs, parce qu'ils voulait que, que les Juifs, que cette mémoire du temple, cette, cette façon d'adorer Dieu soit effacée de la mémoire du peuple israélien c'est pour ça qu'il a fait construire ce mur, c'est pour ça qu'il a donné aussi ce mur, le mur des Lamentations. Donc le peuple juif vient une fois par mois prier et, et Dieu en souvenir de ce mur. Et ce mur est, est proche de, du centre du temple euh, dans lequel se trouvait l'arche de l'alliance, le centre dans lequel que Dieu se plaçait normalement le, le grand... Le, le, le grand Dieu, euh, l'esprit de Dieu, se plaçait euh, au, au, au milieu de ce temple. Qu'est-ce qui est arrivé à la place de leur côté à Jérusalem-Est, où se trouve le temple de Salomon D'autres nations, des Palestiniens, et des Arabes, et des Marocains, beaucoup d'autres encore, eh bien, ils ont construit eh, deux temples, deux euh, constructions qui a une signification très symbolique pour le peuple musulman, c'est la mosquée d'Al-Haqsa et puis le, le, dôme, euh, le dôme du rocher. La mosquée d'Al-Haqsa et le dôme du rocher, c'est deux constructions symboliques dans le monde musulman pour les, les Arabes et les Palestiniens. C'est pour cela que si on doit par exemple construire le troisième temple, il faudrait et accaparer ces deux constructions très symboliques pour le peuple musulman. Et là, il y aura guerre. Et ce pas vraiment les Palestiniens qui vont s'y mettre, parce que ces deux euh, temples sont adorés par tous les Arabes. Et il va y avoir vraiment une invasion totale. Mais cependant, les Juifs orthodoxes, les Juifs de, euh, qui, qui, qui, qui sont là en ce moment et qui croient que Jésus-Christ n'est pas encore retourné et qu'il doit revenir. Il pense qu'il doit y avoir la construction du troisième temple pour que Jésus-Christ soit le Messie, soit le retour. Donc, il ne sait pas que Jésus-Christ soit le retour. Et puis, il pense également à la construction de ce troisième temple. Il va y avoir des sacrifices, comme c'était le cas, pendant la période où il existait le temple. Donc, c'était pour l'expiation de nos péchés. Il fallait procéder à des sacrifices. Et les sacrifices, tuer des moutons, tuer des animaux pour expier nos péchés. Mais cependant, ils savent très bien jusqu'à jusqu l'arrivée de Christ. Mais maintenant, vous et moi, vous savez très bien que Jésus-Christ s'est proposé lui-même, comme l'agneau pascal, celui qui s'est donné la vie, et en sacrifice pour nos péchés. Donc nous n'avons plus à faire des sacrifices, ah, les sacrifices, pardon, pour le pardon de nos péchés. Donc Jésus-Christ lui-même il a fait. Et c'est dans cette période-là, comme je le disais déjà, que eh, eh, le, le, le voile du temple s'est déchiré, il y a une séparation. Il n'y a pas vraiment moyen, par exemple, de faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Donc avec nos, nos prières seulement, on peut avoir le pardon de nos péchés. Donc Christ il a pris sur lui Et ce sacrifice. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Voilà. Donc, le temple, comme je le disais tantôt, s'il est construit, on ne sait pas dans combien de temps, parce que le premier temple, a pris, le, le premier temple est par Zorobabel a pris près de 80 ans pour être reconstruit. Et il a vraiment terminé par et le roi Hérode après Jésus-Christ, mais juste après la mort de Jésus-Christ. Alors ça a été détruit. Et maintenant, il faudrait-il faudrait combien de temps pour reconstruire le temple, le troisième temple de Salomon, avec des moyens insuffisants, parce que et, et, ce que Dieu avait demandé pour, être, pour, pour, être, pour se placer dans ce temple, on n'a plus... Et ces moyens-là. Et bien entendu, beaucoup de juifs pensent que, par exemple, on va retrouver l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance se trouve soit en Égypte ou bien se trouve même euh, dans l'esplanade euh, des mosquées ou bien le Dôme des Rochers, dans l'emplacement où se trouve en ce moment. Et, et, et la mosquée d'Al-Haksa. Mais jusqu'à présent, ils ont commencé à faire des fouilles, mais ils n'ont jamais, jamais trouvé. Donc, il manque et, et, ce qui est, est essentiel et qui doit se trouver dans le temple de Jérusalem, à savoir l'arche de l'Alliance et puis d'autres objets sacrés encore que Dieu avait ordonnés. Donc, on attend et le signal, parce que c'est un signal donné pour le retour de Jésus-Christ. Comme vous le savez, les vrais chrétiens seront enlevés avant même et cette grande période de tribulation, parce que ceux qui croient en Jésus-Christ, et si vous dites que, par exemple, le temple est déjà là, le temple est déjà conçu c'est que vous ne connaissez pas assez bien et, et, votre histoire et ce, qui, et ce qui doit se passer. C'est pourquoi nous, on ne doit pas. Et parce que la Bible nous dit, si on vous dit qu'il est ici ou là-bas, ne croyez à personne parce que Jésus a placé des moyens. Et, comme il nous a dit, si vous voyez et, les, les phénomènes météorologiques, vous savez que le temps, il va pleuvoir, eh bien, c'est ainsi que nous, eh, chrétiens, on doit savoir aussi quel phénomène doit euh, se passer pour savoir que Jésus-Christ doit revenir ou s'il ne doit pas revenir. Donc, quand, tant qu'il n'y aura pas ces choses-là, donc, c'est des choses que nous, les vrais chrétiens, on ne verra pas, donc, eh, on n'a rien et à craindre que euh, de la grande tribulation ni de l'arrivée de Jésus-Christ. Ce que vous devez faire en vous-même, à l'attente de votre Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous préparer, de vous mettre prêt et tous les jours de votre vie, parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir, et une fois mort, vous ne servirez absolument plus à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vous mettre vraiment et prêt à l'attente du retour de votre Seigneur Jésus-Christ pour participer avec lui, et avec, avec lui lorsqu'il sera de retour et qu'il va diriger le monde et qu'il va installer et son, son temple de, euh, de gloire dans laquelle vous et moi, nous allons prendre part avec lui. Merci à tous de nous avoir accompagnés pendant ce moment. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour une autre histoire encore euh, de la Bible que vous ne connaissez pas. On va essayer d'apprendre, vous et moi, à étudier la Bible et à comprendre l'essentiel de la Bible.